Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous parler de la localisation d'une application, localisation au sens personnalisation linguistique. J'aime beaucoup ce tableau de Bruegel, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui représente la tour de Babel. Donc, C'est une des représentations les plus connues de cette tour, même si en fait, d'après les reconstitutions, elle ressemblait plutôt à ça. C'est-à-dire qu'elle était carrée, en fait, les ziggourates babyloniennes. La tour de Babel, c'était la grande ziggourate de Babylone qui, bien évidemment, a disparu. En fait, il ne reste pas grand chose. Et ils étaient plutôt carrés, hein. et donc elle avait probablement cette forme-là, euh, telle que euh, les archéologues euh, l'ont euh, reconstituée. Alors évidemment, Babel, langue, etc. L'occasion, pourquoi faire Eh bien, tout simplement pour que votre application soit capable de parler la langue de vos utilisateurs. Et donc, ça peut être sympa de pouvoir finalement paramétrer les choses. De manière à ce qu'en fonction de la langue qui a été sélectionnée dans les préférences, et eh bien tout s'affiche de manière la plus confortable pour l'utilisateur. Alors quand je dis langue, ça va être les chaînes de caractères, mais ça va être aussi la façon de représenter les nombres des six ça va être la façon de représenter les dates, etc, etc. Lançons donc mon petit exemple avec comme icône une tour de Babel, un gros orage, Dieu n'est pas content voyez que cette application est se contente de m'afficher bonjour. Vous observez la façon dont les nombres sont, les nombres décimaux sont affichés avec une virgule comme séparateur, et également la manière dont la date est affichée. Maintenant je vais lancer les préférences. Je vais aller dans Général et puis j'ai ici Langue et Région. Et je suis en français. Allez soyons joueurs, je ne vais pas vous faire toutes les langues que supporte l'application mais on va s'amuser et on va aller en chinois simplifié. Donc je passe mon terminal en chinois simplifié. Vous constatez un petit changement au niveau de mon terminal. Mon application est toujours là et si je l'exécute eh bien elle affiche ceci. Et vous voyez il y a un certain nombre de choses qui ont changé. C'est évident que euh, le bonjour il n'est plus de la même manière. L'affichage de mon nombre a changé et l'affichage de la date a également changé. Bon, maintenant je vais ramener pour remettre mon terminal en français. Pour localiser une application vous avez quatre étapes. La première c'est de créer un fichier localisé de type string. La seconde c'est de rajouter des langues dans le projet et donc vous allez avoir autant de fichiers de type strings. On verra qu'on peut en les d'autres d'ailleurs euh, que vous n'avez de langue. L'étape suivante c'est d'effectuer la traduction et puis la dernière étape c'est de développer. Pour être franc vous pouvez permuter les étapes 3 et 4, vous pouvez développer avec simplement une langue par défaut et faire la traduction ensuite. Mais je vous recommande de faire attention de manière à ce que les affichages soient bien préparés de manière à utiliser euh, le fichier de localisation parce que sinon bah, ça va être l'enfer de tout localiser a posteriori. Ce n'est pas impossible mais c'est juste un petit peu pénible. Dans cette première étape nous allons devoir créer un fichier de localisation. Donc ben, euh, en fait euh, je passe par la création d'un nouveau fichier hein, donc, euh, comme d'habitude mais je vais un petit peu plus loin et je vais récupérer ici une strings file donc je continue euh, je peux l'appeler euh, ou plutôt mes messages et je le crée ici et là euh, il est pour l'instant tout simplement créer. Et vous voyez que euh, il me le prépare et je j'associerai on va voir comment je le remplis mais un système euh, clé valeur. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur le bouton localize ici et euh, je vais lui dire ben écoute localise moi ça pour la base. Et vous voyez que euh, ce qui s'est passé là c'est que j'ai ici la base et j'ai mon fichier et puis je peux m'amuser à créer une deuxième langue qui est par défaut créée qui est l'anglais et vous voyez qu'ici que mon fichier string devient une espèce de répertoire. Ce fichier ça n'est pas autre chose qu'un couple clé valeur. et en fait en gros il va être chargé dans un dictionnaire et donc le premier élément ici la clé eh bien, va servir vous allez le voir dans le code pour repérer la chaîne de caractères que vous allez devoir substituer et bien évidemment vous avez la possibilité de mettre des insertions pour mettre au bon endroit et eh bien des entiers, des chaînes de caractères et des choses comme ça. Donc ça veut dire que vous allez finalement avoir une chaîne formatée similaire à ce que vous faites avec la méthode string format de points en Swift et string with format en Objective C. Donc c'est assez simple. Maintenant il va falloir rajouter des langues et pour rajouter des langues on va en fait simplement déclarer les langues que l'on souhaite supporter. Donc je vais aller dans la gestion globale du système puis ici je vais aller au niveau du projet. J'ai Dans la section info je vais ici rajouter des langues donc je peux rajouter le français. Alors vous voyez qu'il me propose là de particulariser en fait aussi le storyboard. C'est une des raisons qui font que j'adore storyboard. Et puis le storyboard launch screen. Et probablement que si j'ai d'autres fichiers, il me proposera de les localiser. Donc là ici, c'est simplement mon message. Donc je vais faire finish. Et puis vous voyez que j'ai une troisième langue qui apparaît. Et que euh, lorsque je sélectionne ce fichier, eh j'ai ici la langue qui apparaît. On va revenir et puis vous vous doutez bien que je peux en ajouter autant que je veux. Donc ici je peux faire par exemple de l'espagnol. Donc tac. Et puis je ne sais pas du chinois simplifié. On va rire un peu. Voilà. Et puis, dans la série caractères exotiques, on va faire de l'arabe. Je dois la voir quelque part, je l'ai vu. Arabique. Ah, il est là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc là, mon application, enfin mon projet, est prêt je vais avoir la possibilité de remplir et eh bien de particulariser mes messages pour chacune des langues que je veux gérer. Bon maintenant faisons la traduction. J'ai mon premier fichier ici. Ça c'est le fichier par défaut. Ça c'est le fichier en anglais. Le fichier par défaut pourrait ne pas être en anglais. Ça c'est le fichier en français. Ça c'est le fichier en espagnol. Ça c'est le fichier en chinois simplifié, euh, merci Google Translate, et ça c'est le fichier en arabe, merci aussi Google Translate. Et vous voyez que d'ailleurs, bon, ben, vous vous bien qu'en arabe il se lit comme ça, euh, en chinois ben, ça peut se lire euh, différent, dans différents sens si je ne m'abuse de chinois, mais tout ça, ça sera géré proprement par euh, le système. L'étape 4, eh bien c'est la programmation et donc on va regarder comment les choses ont été programmées. Donc ici j'ai simplement dans mon application, comme vous l'avez vu, trois labels, un label pour euh, afficher mon message, un pour afficher un nombre et un pour afficher une date. Donc on ne va pas s'intéresser à tout ce qui est particularisation des labels, vous savez faire. Ce qui est intéressant dans euh, le premier label, c'est ce qui se passe ici. Donc ici, je vais utiliser la méthode nsLocalizeString. Je vais donner ici ma clé et je vais donner ici le nom de mon fichier. Alors je donne ici le nom de mon fichier parce que je n'ai pas utilisé le nom par défaut. Sinon, je pourrais euh, ne pas le spécifier. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez parfaitement imaginer que vous avez un fichier de localisation par groupe de vues cohérente. C'est à dire qu'en fait, vous pouvez du coup transporter d'une application à l'autre. On avait déjà vu que euh, dans une autre séquence que on peut prendre le vue contrôleur, la vue et une partie des données. C'est une entité qui est transportable. Mais là, vous pouvez rajouter le fichier de localisation associé à cet ensemble transportable. Donc, c'est confortable. Value, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et commentaire, en fait, d'après ce que j'ai lu, ça facilite la compréhension, mais ça ne sert à rien. Donc, c'est typiquement quelque chose que vous pouvez mettre dans le code. Bon, pourquoi pas. Et donc là, en fonction des préférences du terminal, il va chercher le bon langage et si le langage qui est celui du terminal n'est pas géré par l'application si vous n'avez pas de localisation correspondante ce n'est pas grave va prendre la version par défaut c'est pour ça que j'ai mis l'anglais. Donc la suite ben, euh, maintenant regardons le nombre donc ici je fais un nombre aléatoire je divise donc, donc en gros je veux un chiffre décimal donc c'est tout simple et ici vous voyez que en fait je crée euh, un number formateur, en objectif C c'est un ns number formateur, je lui dis que je veux formater de manière décimale, je construis mon nombre et ici euh, je lui dis ben, formate moi cette string de manière décimale. Et enfin pour les dates, même topo, donc on s'intéresse surtout, donc là ici euh, je fais un date formateur, en objectif, C ce sera un NS date formateur. Donc, comme d'habitude, hein, les NS ont tendance à disparaître. Et euh, vous avez ici, et eh bien, euh, vous choisissez un format. Donc, il y a différents formats. J'ai choisi ici le point médium. Et euh, vous lui dites d'afficher euh, via ce formateur la date à partir, j'ai pris ici, la date courante. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est pas compliqué de localiser vos applications, de leur faire parler toutes les langues que vous voulez. Donc ici je reprends un certain nombre de langues euh, quand même à la traduction près. Et euh, pour avoir vu parfois des applications dont la traduction était complètement délirante, il faut quand même faire un petit peu attention. Donc euh, ne négligez pas cette étape-là et éventuellement euh, faites appel à des natifs de la langue parce que probablement qu'ils auront une façon de traduire qui sera beaucoup plus appropriée. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.